Bonjour, je vous présente mon capteur de contact à fibre optique. Je vais faire un tour du matériel. On est d'abord ici. Un laser à 1310 nanomètres, environ 2 mW, euh, Donc, il est contrôlé avec un petit régulateur de courant juste ici. Et on a une photodiode avalanche euh, qui est amplifiée avec un amplificateur en train de serpédance. Pour la suite, on a ici un coupleur 2 à 1. Donc je vais prendre les deux, deux fibres, je vais en... mélanger dans une, ma sortie optique et le reste c'est des connecteurs et on a un power supply qui va donner environ 50 volts pour le gain de la photodiode avalanche, un lance, une eau, une eau pour acquérir le signal. Pour l'optique, j'utilise la fibre optique qui est déjà connecteurisée, autrement dit pas besoin d'avoir des pissures. J'ai euh, ici le laser, il y a un connecteur FCPC. Donc euh, j'ai rajouté euh, un câble qui fait la transition entre du FCPC et du LCPC. Sinon tout le reste c'est en LCPC. Le signal part du laser, il voyage dans la fibre optique. Une fois rendu au coupleur, donc il va perdre 50% de sa puissance pour s'en aller dans la fibre en sortie. Euh, ensuite, le signal va frapper la surface et une faible proportion va être réfléchie vers le cœur de la fibre qui va pouvoir guider ce signal-là et le ramener dans le coupleur. Donc 50% du signal va être perdu et ensuite ça va nous mener jusqu'à jusqu'à la photodiode avalanche qui va prendre ce signal optique-là et le transformer en courant donc ça ici c'est un convertisseur DC-DC donc en entrée il va prendre euh, environ 12 volts en sortie il va euh, me donner 50 volts donc c'est un voltage de polarisation que j'applique sur la photodiode dans la photodiode avalanche dans cette petite carte là et euh, le problème qu'il y avait c'est que bon l'amplificateur était digital puis moi je vais avoir un signal analogique donc ça ne marchait pas sauf que en fait il y a juste une broche de la photodiode qui est connectée à une sortie. Donc j'ai dû un peu modifier euh, le circuit. Donc en fait ce que je fais c'est que euh, le signal en ce moment, il, il sort par le ground de tout ça au complet. Et ensuite j'amplifie le courant par un, un amplificateur transimpédance juste ici. Donc avec un petit condensateur pour le filtrer un peu. Et. J'ai mis aussi euh, une diode zener juste là pour empêcher le ground euh, d'avoir un voltage trop élevé pour l'ampli-up parce qu'il pourrait dépasser euh, les 5 volts euh, de, du power supply de l'ampli-up. Je présente rapidement le programme sur Arduino. Donc en fait, euh, j'ai euh, une entrée euh, analogique. Je, fais, je, je le convertis euh, en digital avec euh, l'ADC et je l'envoie par le port série. Et j'utilise ce merveilleux outil d'Arduino qui est le traceur série. Donc, c'est quelque chose qui est déjà fait euh, pour avoir le signal tracé en sortie. C'est sûr que pour l'instant, ça reste très qualitatif, mais on peut s'en servir pour faire de la caractérisation de surface. Donc, possiblement euh, mesurer la porosité puis euh, des propriétés optiques de la surface. Donc, ici, j'ai trois petits échantillons assez rudimentaires. Donc, euh, rondelle en polycarbonate un tape et un bout de papier ça ici c'est le bout de papier ensuite le tape le tape ça ressemble plus à ça et finalement le polycarbonate Donc il y aurait moyen d'enregistrer ces signaux-là, de faire euh, des, de l'analyse statistique dessus, pour être capable me, de mesurer euh, la surface, les propriétés, surtout si on connaît bien euh, la façon dont la fibre se déplace euh, sur la surface. Au départ, mon but, c'était de faire un microscope confocal à fibre optique. Donc j'avais prévu d'utiliser un objectif ici, de faire euh, une espèce de monture euh, pour mettre la fibre... Et faire tenir l'objectif, sauf que bon, c'est assez rudimentaire, c'est imprimé en 3D. J'avais des problèmes d'alignement. Donc, en fait, je pouvais, je voyais aucun signal avec, cette, avec cet objectif-là. Mais je l'ai testé en transmission, puis avec la caméra, on est capable de voir que le faisceau à 13-10 nanomètres passe au travers. Donc, il n'y a pas de coating infrarouge. Et euh, en fait, faudrait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est euh, cliver la fibre en angle. Parce qu'en ce moment, bon, elle est clivé droit, donc on a une petite réflexion de à peu près 4% puis le signal de réflexion est beaucoup plus faible que ça, donc il est complètement masqué par la réflexion au bout de la fibre. Et il faudrait trouver une façon de, de bien l'aligner au centre de l'objectif pour avoir vraiment le maximum de faisceaux à l'intérieur de l'objectif et le maximum de réflexion qui revient dedans. Parce que c'est quand même délicat, le, le cœur de la fibre a à peu près 9 microns, donc il faut vraiment que ça soit précisément aligné. En ce moment, je n'ai pas vraiment les moyens pour ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine!